Salut Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux extensions complètement gratuites euh, qui en trois clics font des trucs super. La première va nous permettre de répartir des objets sur une ligne. Donc, dit comme ça, on se dit, ouais, ok, mais ben, ça, là, je vais vous montrer l'exemple à travers une espèce de clôture ou une rambarde ou quelque chose comme ça. Et la deuxième va nous permettre de découper euh, des objets par rapport à un autre objet. Et ça, c'est vraiment génial. Vous allez voir, c'est quelques clics chacune et ça peut vraiment créer des trucs sympas. Donc, la première, c'est pass copy. Ça ressemble à ça. Et vous pouvez la trouver dans l'extension warehouse en tapant pass copy. C comme ça, P-A-T-H-C-O-P-Y, et c'est cette extension-là. Donc une fois qu'elle arrive, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle permet Alors déjà, on va voir ce que c'est que, euh, que... que faire des copies, en fait, hein, dans, dans SketchUp, de base, hein, sans cette extension. Imaginons que je prenne ça, j'en fais un groupe plus... Euh, de ce groupe, j'en fais un composant. Hop Et je veux le multiplier. C'est-à-dire que je veux en faire, je sais pas, 50. J'ai deux possibilités pour faire ça. Hein. Soit je fais un petit écart comme ça avec une copie. donc pour tous ceux qui débutent et qui savent pas faire de copie, ne vous embêtez pas avec le Ctrl C, Ctrl V, c'est pas la peine. D'ailleurs, pour tous ceux qui débutent, allez dans la description, cherchez vite votre formation d'initiation à SketchUp et puis aussi celle avérée dans la foulée. Il y a juste votre mail à rentrer, vous recevez euh, mes petites, mes petites vidéos. Alors, il y a quand même quelques, quelques heures de vidéos qui vous expliquent le béaba des logiciels. Donc, si je fais ce groupe sur composants et que je le duplique en faisant Ctrl déplacer, et bien là, je peux regarder en bas, droite, comme toujours dans SketchUp, ce qui se passe, je crois que j'ai une longueur ici. Allez, je vais mettre 50 cm, donc 50 entrées. Maintenant, sans rien faire d'autre, je vais tout de suite taper multiplier, donc c'est l'astérisque, multiplier par 20, et je fais entrée. Et là, il en a fait 20. Si je fais multiplier par euh, 3, il n'en fait 3. Si je fais multiplier par 50, il m'en met 50, etc., etc. Par contre, si je fais une autre action, tac, tac, là c'est fini, je ne peux plus faire multiplier. OK, donc là, la première méthode, c'était de... Hop de faire en premier un écart et de multiplier après. Si j'ai la longueur totale, c'est-à-dire la longueur totale, on va dire, ça serait, euh, je sais pas, bah, euh, 50 mètres, 5 mètres, les 20 mètres, euh, 2000 mètres, mm, voilà, c'est ça. Là, j'ai 20 mètres. Et là, au lieu de faire multiplier pour faire un truc tous les 20 mètres, je vais diviser, Donc, slash, diviser par le nombre de copies que je veux entre le premier et le dernier. Donc, je vais me diviser par 5, c'est ça. Si je fais diviser par 20, j'ai ça, c'est le nombre de copies intercalaires. Donc ça, c'est la base de SketchUp. Mais ça ne marche qu'en ligne droite. Si je me retrouve avec une clôture, on a rarement ça, mais imaginez que j'ai à répartir des objets. Ça peut être des arbres, ça peut être des piquets, ça peut être plein de choses. Hop, celui là, je vais le reprendre là. Même pas, je vous laisse là. Si je veux le répartir ici, qui, qui, qui suivent la ligne, c'est impossible nativement dans SketchUp. Il faudrait les poser un par un en mesurant l'écart à chaque fois. Bref, autant vous dire que c'est mission impossible. Donc cette extension-là vient nous sauver la vie parce qu'elle va faire des copies sur un chemin, sur un passe. D'où le nom, passe-copie. Donc je sélectionne le chemin, le passe. Je clique sur le, le picto là et je viens choisir un groupe ou un composant. Tac. Et là, on voit qu'en bas à droite, il m'a mis 304,8. Ça veut dire que c'est l'écart. Euh, entre chaque élément, donc si je tape 20 cm, ah, c'est un peu trop, là. je vais mettre 100 cm, il met un piqué tous les 100 cm. Ok, donc je recommence, je sélectionne le passe, je viens ici, et voilà, et distance between, hein, la distance entre, là je vais mettre, je sais pas, 75 pour en mettre un peu plus, et c'est comme ça que ça marche. Et petite subtilité, regardez que à chaque fois, le piquet où la forme s'oriente par rapport à la ligne, vous voyez que ça tourne, là il est orienté comme ça, là comme ça, là comme ça il ne reste pas toujours dans le même donc ce qui donne un côté beaucoup plus naturel euh, à ce qu'on fait ça c'est la première extension donc ça s'appelle pas vous voyez c'est très rapide, très simple la deuxième c'est du même genre, la deuxième pour effectuer ce genre de, de visuel que je vous montre à l'écran, vous voyez le, tout, tout, tout le, le bardage de bois sur le côté euh, qui a été découpé au niveau de la porte. Donc, comment on peut faire ça En pareil en trois clics. Donc, je recommence avec mes, mes composants là. où je peux même prendre celui-là. Donc, je en fais un un peu plus grand. Hop, je fais comme ça. Je le monte comme ça. J'en fais pareil un groupe. Je suis même pas obligé d'en faire un composant là. Euh, alors, pourquoi j'ai fait un composant tout à l'heure En fait, bon, c'est pas obligatoire. C'est juste que si. Imaginez que j'ai fait une clôture et je m'aperçois que mon piquet ne doit pas ressembler à ça. Ben je peux toujours rentrer dedans et dire tiens, ben en fait, ici, euh, voilà le piquet fait comme ça. Hop, voilà, hop. Et il se modifie, tous, parce que ce sont des composants. Donc ça, c'est pour ça que prenez l'habitude de faire des composants dès que vous avez des, des, des objets qui sont amenés à se répéter beaucoup. Là, je refais, euh, là, j'ai fait juste un groupe. juste le faire un peu plus haut. Et on imagine que ça, je vais le répartir sur une espèce de façade. Donc la façade, je vais la dessiner derrière. Rapidement, une façade comme ça, avec euh, une porte. Tac. Donc là, c'est une porte. Et puis cette porte, ben, quand rien n'est simple, elle est un petit peu... Voilà, il y a une arche au-dessus, comme ça. Puis ensuite, j'ai une fenêtre. Tac, cette fenêtre, je l'ai même... Mis. Ah mince, je les mets deux fois, hop, et voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. Ça, je vous conseille du coup de le faire dépasser un peu, c'est à dire de le faire plus grand que la façade, plus haut qui dépasse et pareil en bas. Vous allez comprendre pourquoi je me mets en vue euh, de caméra parallèle, projection parallèle. Je fais afficher mes petites icônes vues ici. Je me mets en vue de face, voilà, et je vais placer ça là, faisant dépasser. Et puis j'en fais pareil, hein. je le mets là-bas, comme je viens de vous le montrer en fait, et je divise par, je sais pas, 50, voilà, ce qui fait que j'ai 50 petits bastins, euh, tasseaux, et je voudrais les découper pour qu'ils se matchent, pour que ça matche avec la façade. Et bien là, je vais utiliser la deuxième extension qui est là, qui s'appelle Curric Face Knife. Pareil, vous la trouverez dans Extension Warehouse. Euh, et cette petite extension gratuite, c'est un picto. Alors on sélectionne les éléments qu'on veut découper, ceux-là, et on sélectionne le modèle. Par rapport à, à C'est par rapport à ce modèle que la découpe va se faire. Donc je clique ici et je viens sélectionner et double-cliquer sur la façade. Et regardez ce qui va se passer. Boom. Automatiquement, je passe en caméra projection parallèle. Automatiquement, il m'a découpé toutes mes formes par rapport à la façade que j'avais derrière ça c'est juste génial parce que si je reprends la même chose, j'en vais un entier ici, on peut faire des choses très très euh, fantaisistes. Faire ça, on va en faire pareil, encore 50, et derrière je peux dessiner des formes vraiment, euh, ou même devant, mais on n'a pas besoin de se mettre derrière, des formes vraiment vraiment euh, accidentées. Là je vais prendre explain line comme ça et faire, hop, imaginez une une haie ou une, une, une barrière qui aura une forme un peu un peu bizarre, des jeux d'enfants des choses comme ça. Donc, je sélectionne tout ça. Je m'arrange, n'oubliez pas, pour que ça dépasse en haut et en bas, parce que sinon, vous allez avoir des bugs hein, si ça ne dépasse pas. Hop. Voilà. Et maintenant, je fais curic tac, tac, double clic. Alors, ça met un petit temps à calculer. Rien d'anormal. Voilà, bon, il a mis un certain temps là. Et on voit que j'ai euh, voilà, une, une haie ou des poteaux qui ont une forme complètement, euh, complètement bizarre. Si on devait faire ça à la main, on dépasserait beaucoup de temps. Donc voilà, ces deux petites extensions pour débutants, pour nous faciliter la vie sur SketchUp, sont gratuites et sont trois dans l'extension Waro. Si ça vous a plu, partagez, commentez, mettez-moi un petit pouce vers le haut et moi je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao